La ville du Havre nous a invité à aller visiter le chantier test qui était en cours au pied des décharges de Dolmar. Ce chantier test est là pour faire des sondages et puis voir s'il serait possible de trier les déchets sur place afin de limiter les quantités de matière à enlever et à traiter. Nous avons pu voir différents engins qui étaient en place et qui œuvraient. On a pu voir des pelleteuses, des trieuses, des gens qui étaient équipés pour faire face à des déchets qui pourraient être dangereux, comme de l'amiante par exemple. On a vraiment vu tout une, un système mis en place qui semble assez efficace pour euh, distinguer les matières inertes des matières polluantes. Un projet d'une telle ampleur nécessite plusieurs phases. Nous avons franchi la phase d'études, nous venons de terminer la phase de prélèvement et d'analyse. On peut espérer que l'année prochaine soit prise une décision pour la méthode de traitement des décharges de dolma.